Devenu tout mou quand j'ai vu le décor s'embraser Depuis que le monde voit des coups, des cordes s'embrasser M'obligé j'y avais vu des corps sans là Je suis revenu vers ce qui m'a fait du tort sans des cons pas être tout seul, y en a un sur quatre Le tour de tous les maudits problèmes insolvables J'ai fait des coups de folie monumentale insortable Mais tout le monde ne mérite pas d'être un soldat eh. J'ai feinté mon pote, j'ai sauté trop tôt J'ai fauté, j'ai dégradé les photos J'étais pas au norme je l'ai capté dès l'hosto Gardez le fauteuil, moi je garde le contrôle. J'ai fait mes dix mille heures, mes dix mille actions. Mes 33 prières, mes 20 de méditation. n'est pas à l'abri que ça termine en lévitation. Ou dans la piave et dans l'automédication. T'es jamais à l'abri de te faire tester. Qu'est-ce que t'espères? Si beaucoup te kiffent, beaucoup vont te détester. Vrai, reste près des tiens évite la veste. je fais les choses dans l'ordre comme un, deux, trois, comme un B, C, D. Je décolle ma piole, c'est le terminal. Je veux pas me traîner, c'est terminal. Mais le son a vite fait d'être vital. Mon vrai visage, j'y me prendrais pour un mec bizarre, j'ai frayé tous les Avec les mots c'est facile pour moi. Le truc c'est se lever, au plus vas-y. Tout droit, plus j'use le style au plus grave. Il fout toi, racontez-moi ma vie. J'étais là, puis trou noir le temps. peut le révéler, le sens que j'avais rêvé. Ne pense qu'à dégainer autant. Je t'aurais aidé, mais je danse qu'avec les vrais je lance. Qu'avec mes dés, je t'enseignerai le verbe si t'entends. t'as l'air zélé. Mais rien n'est sérieux là-dedans, j'étais là qu'une des latentes. Si t'es impressionné maintenant, c'est juste la plume des vacances. Attends 300 avant de croire que ça n'a pas de sens. Ça fait 5 ans que je sens pas que je compresse la cadence. Je prends la vie au sérieux. Je pense monde comme une grosse blague sans cesse je pense au qui vole nos âmes, quand Pour qu reprendre mes refrains dans des gros stades, tout est relatif et tout n'est qu'une affaire de dosage. Je reste dans ma bulle, je fais des images, des sons et des cartes de voyage. Laissons la vie faire les virages. Si je leur montrais mon vrai visage, ils me prendraient pour.